Bonjour à tous, je m'appelle Carla Mignard, je suis en Master Communication à l'ISCPA, en alternance à la Gendarmerie Nationale. J'ai choisi euh, ce Master Communication parce que je n'ai pas une filière totalement euh, axée en communication et ça me donnait l'opportunité de ne pas me spécialiser directement en première année et euh, de pouvoir approfondir un petit peu plus et de choisir un peu mieux euh, ma spécialité. J'ai choisi l'alternance parce que c'est une formation qui permet d'allier l'aspect qu'on voit en cours mais également sur le terrain et de mettre directement en pratique. Ça m'a permis aussi de ne pas forcément décrocher au niveau de l'école puisque je n'étais pas forcément amenée à aller jusqu'au master. J'ai choisi l'ISCPA parce que j'étais déjà dans le groupe IGS et j'avais eu l'opportunité de visiter déjà les locaux qui sont assez, euh, assez sympathiques. Et c'était la formation qui me correspondait le plus euh, du fait que je n'avais pas une formation totalement axée euh, au niveau communication. En entreprise, euh, mes missions principales vont être l'animation et la création de contenu. Euh, donc Je suis amenée régulièrement à aller sur le terrain, à suivre les unités et à faire euh, ensuite euh, tout un montage vidéo pour promouvoir euh, leurs entraînements. Si j'ai un conseil pour les futurs étudiants de l'ISCPA, c'est de ne surtout pas baisser les bras par rapport à la recherche d'alternance parce que c'est assez compliqué et c'est beaucoup de remise en question. Euh, on est aussi énormément accompagné, que ce soit par des coachings ou pour refaire son CV, bien préparer sa lettre de motivation. Et il ne faut surtout pas baisser les bras parce que c'est à ce moment-là qu'on qu trouve.